Pour le premier exercice, alors la première phrase, son utilité, c'est en fait d'avoir toutes les lettres de l'alphabet à l'intérieur. Donc C'est afin de, de trouver sur le clavier où se trouve chacune des lettres. La deuxième phrase, on va trouver des caractères spéciaux, le ccd et les différents accents. Le ccd, on le trouve sur cette touche, la 9 en tapant directement dessus au niveau des accents nous avons A, et E le U et des accents plus spécifiques donc ici nous avons l'accent aigu sur le 2 sur le 7 l'accent grave sur cette touche nous avons le U accent grave ici nous avons le A et enfin, pour faire les trémas ou le chapeau, donc si on souhaite avoir un O avec un chapeau, on clique d'abord sur cette touche, puis sur le O. On fera de même pour le E, si on souhaite avoir un E avec l'accent. Si on souhaite avoir des trémas, on clique sur cette touche, que l'on maintient appuyé en même temps que l'on appuie sur celle-ci. On relâche les touches, puis on appuie sur le haut. Alors on aura un haut avec des trémas.